Quel matériel pour le chanteur, je te partage tout aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant, laisse-moi te souhaiter un bon et joyeux Noël. On est le 25 décembre, le jour où sort cette vidéo. Et voilà, je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur avec ta famille, dans tes projets musicaux, que tu puisses continuer à t'amuser et à chanter et partager de la joie à travers ta voix. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Toutes les semaines sur cette chaîne YouTube, je partage une nouvelle vidéo. Pour t'aider les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix. Et aujourd'hui, je vais te parler de matériel. Voilà, petite liste de matériel. Si le Père Noël t'a amené quelques étrennes, peut-être que ça sera le bon moment pour toi pour investir. Et je vais donc te partager la liste du matériel que j'utilise ou que je conseille à mes élèves. Et on va commencer tout de suite par les micros. Alors, les micros, je pense que toute chanteuse, tout chanteur qui se respecte devrait avoir son micro, ok euh, Les musiciens ont leur instrument, d'accord Le guitariste il a sa guitare, euh, le piano, il a le, le clavieriste, il a son clavier, il a son piano, voilà, le batteur a sa batterie. Et je pense que le chanteur peut faire ce petit effort euh, si chante de manière sonorisée, et ben d'avoir son propre micro, ne serait-ce que pour une question d'hygiène, voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir son propre, son propre micro et puis ça permet aussi d'avoir un micro qui colle bien par rapport à ta voix si tu prends le soin de le choisir. Maintenant, si tu ne chantes pas en groupe, tu vas peut-être te dire « Oui, mais Antoine, je n'ai pas besoin de micro », Eh bien en fait, détrompe-toi parce que même si tu es dans une pratique amateur tranquillement chez toi, le fait de t'entraîner avec un tout petit système audio et un bon micro, ça va te permettre de progresser énormément. Le micro, j'aime dire que c'est le microscope de la voix et ça va te permettre de voir ben justement tous les petits défauts que tu ne verrais pas, que tu n'entendrais pas à l'oreille quand tu chantes comme ça chez toi et que le micro va mettre en avant, ce qui va te permettre eh bien, de te perfectionner beaucoup plus. Alors, Premier choix de micro, euh, eh c'est un grand classique. Hein. Voilà, Tu l'as ici, c'est le Shure SM58. Donc, ce micro n'est clairement pas le meilleur qui existe, d'accord Par contre, c'est le micro que tu trouveras sur toutes les scènes du monde entier. Dans tous les bars, les bœufs ou les grandes scènes, les stades de France, tu trouveras ce micro. Pourquoi La marque Shure, en fait, a fabriqué ce micro pour répondre à une demande qui était d'avoir des micros robustes. Au tout début, alors dans, je te parle de ça dans les années 50, il y avait des micros à ruban. C'est ce qu'il y avait euh, notamment chez les studios Sun, les fameux studios qui ont enregistré Elvis Presley, Enco. Et le problème des micros à ruban, c'est que ça ne résistait pas au rocker et il fallait donc répondre à cette problématique d'avoir des micros solides. La marque Shure a donc créé ce modèle, le SM58, et qui est vraiment très robuste. Ça, c'est mon micro perso, il a plus de 20 ans, euh, il est déjà tombé une ou deux fois, bien que je fasse quand même assez attention à mon matériel. Mais voilà, ce micro-là, tu vas le retrouver partout et je pense que c'est bien que tu puisses te familiariser avec ce micro, ça vaut. 110 euros à peu près sur le cours actuel avec le, le tarif des composants en vigueur. Euh, et c'est vraiment un micro si tu veux qui fait le job. Donc ce n'est pas le meilleur mais avec ça, euh, tu n'as plus d'excuses. C'est-à-dire que les plus grandes chanteuses, les plus grands chanteurs ont toutes et tous chanté dans son micro. Donc toi aussi tu vas pouvoir t'entraîner. Le prix est abordable, je t'en ai parlé. Alors à noter qu'il existe deux versions. Il existe une version avec commutateur. Okay, donc ça c'est pour les personnes par exemple qui sont un peu en présentation, qui aiment bien switcher pour éteindre le micro, bah pour pas qu'on entende ce qu'ils disent au micro. Moi j'aime pas trop le commutateur parce que quand tu chantes dans le feu de l'action, etc., sur scène, bah, tu as tendance à le muter et, et ça te coupe le son. Donc, euh, donc voilà, moi je préfère les versions sans commutateur, mais libre à toi de prendre une version avec commutateur. Le corps de ce micro est vraiment très robuste. D'accord On a ici... Euh, tu vois la, la petite grille alors que je te conseille de démonter et de nettoyer de temps en temps. Donc toi ça c'est la grille de protection. Et on a, voilà, on a la capsule du micro qui est ici. Euh, il existe pour les instruments, le petit frère c'est le 57, SM57, qui marche aussi pour les voix. Mais voilà, on a ce micro là qui est vraiment la référence pour les voix. Honnêtement, voilà, si tu ne veux pas investir des 1000 et des 100, mais que tu veux un micro sérieux, un micro pro, le Shure SM58 sera exactement ce qu'il te faut. Alors, je tiens à préciser que là, je te partage le matériel que j'utilise. d'accord Il n'y a pas de, de sponsor, les marques ne m'ont pas envoyé d'argent pour te parler de ce matériel. Je te parle de matériel qui a été éprouvé, euh, que je conseille à mes élèves d'accord, et que j'utilise moi-même euh, pour ma pratique de musicien. Alors, on va passer euh, maintenant à un deuxième micro. Donc là, euh, on va changer de tarif, d'accord? Là, c'est la Rolls de la scène. Euh, c'est un micro que j'apprécie euh, tout particulièrement. Donc là, c'est vraiment si tu es un chanteur plus avancé. Euh, D'ailleurs, voilà, c'est ce qu'on va retrouver sur des, gros, des grosses, grosses scènes avec des gros artistes. Ils utilisent ce genre de micro. Et on va euh, avoir ça aussi, bah, aussi si tu as du budget, hein, parce que là, on, on est au-delà des 500 euros pour ce type de micro. Et ça va être le modèle Neumann KMS 105. Neumann a mis vraiment tout son savoir-faire dans ce micro-là, qui est un micro de scène, un micro à main. Donc, les micros Neumann sont assez connus pour fabriquer vraiment, euh, voilà, euh, d'excellents outils d'enregistrement en studio. Et Neumann, en fait, a créé une version qui fonctionne pour la scène. Alors, euh, c'est livré ici dans sa petite housse, tu vois, c'est bien, c'est bien emballé. Je vais l'ouvrir. C'est livré ici avec sa petite pince. La petite pince Neumann. Alors pourquoi Parce que les, les, le corps du micro est un tout petit peu différent par rapport au, au Shure Et donc voilà, il est livré avec la pince qui va te permettre de fixer le micro sur le pied de micro. Donc c'est quand même assez pratique. Et on a ici, attention, voici la bête. Alors moi je l'ai choisi en modèle, en modèle argenté. Il existe aussi en modèle, euh, en modèle noir, d'accord. donc ça, ça dépend euh, voilà, les goûts et les couleurs. Et donc là, on a un micro Neumann qui est en fait le meilleur de ce qu'est neumann faire en termes de capsule, mais avec la solidité d'un micro de scène. C'est un micro pour lequel il faudra une alimentation 48 volts, donc on ne peut pas le brancher non plus sur n'importe quel sono si tu n'as pas au moins une alimentation fantôme. Et dans les restrictions, c'est aussi un micro qui va vraiment, euh, qui est très sensible, d'accord Donc si sur scène c'est le gros bazar, si tu es dans un endroit très exigu et qui a beaucoup de, de, de volume sonore sur scène, ce Neumann-là ne va pas être adapté. Par contre, si tu veux un micro qui capte la quintessence de ta voix avec tout ce qu'il faut au niveau des fréquences, alors là, tu as trouvé ton micro, j'adore ce micro, euh, voilà, chanter là-dedans, c'est vraiment, pour moi c'est la Rolls des micros de scène. Encore une fois, ce n'est pas la portée de tout le monde. Euh, on va le voir hein, sur des voilà sur des si tu, si tu regardes un petit peu sur YouTube sur des lives de grands artistes ils chantent là dedans si c'est pas dans le dans, le, dans le jour 58 hein. euh, voilà c'est pas la portée de toutes les bourses on est d'accord mais si vraiment un chanteur avancé qui voudrait voilà, s'acheter son micro pour avoir son micro à soi que tu vas transporter d'un endroit à l'autre je te conseille ce micro là alors ça c'était pour les micros de scène. Euh, pour le micro chour donc il te sera livré euh, dans sa petite pochette, comme ça, d'accord, petite pochette de transport, c'est pratique. Et puis tu as également à l'intérieur euh, sa petite pince, d'accord, petite pince pour le micro avec l'adaptateur ici pour les pieds de micro puisqu'il existe deux sections de, de pas de vis et donc c'est toujours fourni avec l'adaptateur. Alors, euh, je te mettrai tous les liens, d'accord, à la fin de cette vidéo tu pourras télécharger une fiche dans laquelle tu retrouveras tous les liens constructeurs de tout le matériel que je vais te présenter là, d'accord, donc si jamais tu, tu voilà, t es, t es sur ton téléphone, tu ne veux pas prendre des notes, tu n'as pas ce qu'il te faut sous la main, t'inquiète pas, je t'ai fait une fiche de synthèse avec tous les liens du matériel. Alors, on va passer maintenant euh, au micro de studio. Micro de studio, alors, euh, premier micro que je vais te présenter, je ne l'ai pas avec moi, il est, euh, il est au studio, euh, c'est un micro de la marque SE Electronique et c'est le modèle Z5600. Alors, on n'est pas dans des micros premier prix, d'accord Maintenant, on n'est pas non plus dans des micros à plusieurs milliers d'euros comme on peut retrouver dans les studios. Euh, ce micro, bah, je vais te le présenter. On va passer derrière mon ordinateur pour que je te puisse te montrer des photos. Voilà à l'écran le S-Electronic Z5600. Donc, je, je possède moi-même ce micro. Euh, on voit ici sur la photo, euh, donc, il y a un petit commutateur avec, pour appliquer un filtre Passe bas, euh, coupe bas, pardon. Euh, coupe bas, donc ça c'est pour enlever les, les basses fréquences, d'accord. Ça permet voilà, si tu as des ronronnements, si dans la pièce tu as, euh, as des mauvaises fréquences, tu peux tout simplement les couper à la prise. Donc ça c'est très intéressant. C'est un micro à condensateur qui pour moi est extrêmement polyvalent. Voilà, si tu investis dans un micro de studio, c'est que probablement bah, tu envisages de faire des enregistrements voilà, chez toi. Peut-être que tu vas avoir un copain guitariste qui va passer dans le coin, peut-être que tu vas avoir euh, des instruments acoustiques à enregistrer et en fait ce micro est extrêmement polyvalent. Euh, c'est pour ça que je te le, que je te le conseille. Alors SE électronique, voilà, il y a une petite histoire, donc c'est fabriqué euh, en Asie, maintenant ça a été fait sur des plans européens, il y a une petite histoire, la légende directe. que pendant, euh, sous Berlin occupé, en fait, euh, il y a, des, il y a des, des plans qui ont été récupérés euh, justement de fabricants de micros allemands et que sur la base de ces plans, voilà, il y a des copies qui ont été faites et qu'ensuite on a redéveloppé des micros. Alors, ça c'est la légende, est-ce que c'est vrai J'en sais rien. Toujours est-il que ce micro-là, moi je l'ai utilisé pendant vraiment très longtemps. Super qualité de son, très polyvalent, on peut s'en servir pour enregistrer des chœurs. on peut s'en servir aussi même pour enregistrer des overheads de batterie, donc ça je pense que c'est vraiment un micro qui est à avoir dans ton, dans ton set de micro si tu fais de l'enregistrement. Si tu n'as pas envie d'investir dans un micro spécifiquement pour le studio, mais que tu veux quand même t'enregistrer, tu peux aussi utiliser le Shure SM58 que je t'ai présenté avant. Ça va fonctionner aussi. On n'aura pas tout à fait le même gain. Mais ma foi, si tu veux te faire une toute petite config à la maison pour pas cher, le Shure SM58 pourra faire double emploi. Maintenant, voilà. Si tu vas un petit peu plus vers du studio, je te conseille ce micro-là et ce électronique, le Z5600, qui est donc livré avec sa suspension, comme tu peux le voir à l'écran. Donc là, ça la suspension. C’est très important parce que euh, ces micros sont tellement sensibles que si tu tapes du pied, s’il y a un camion qui passe qui fait trembler un tout petit peu le sol, ça arrive très souvent. Euh, en tout cas on s’en rend compte dans ces micros-là et eh bien euh, si tu n’as pas la suspension, le micro va prendre toutes les vibrations et ça va te pourrir ton enregistrement. Donc c’est pour ça que son, ces micros- là ils sont livrés sur une suspension et euh, ça permet en fait, le micro, il est tenu dans un filet élastique comme ça, qui fait qu'il est complètement insensible aux vibrations environnantes. Donc ça, voilà, je pense que c'est un, un, un bon micro que tu vas pouvoir utiliser. Je te mettrai aussi dans la fiche le lien vers le site constructeur pour que tu aies toutes les références de ce micro. On va passer maintenant à un deuxième micro. Alors ce micro c'est le micro que j'utilise personnellement. C'est un micro euh, Neumann, c'est le modèle M49. C'est le micro que tu vois juste derrière moi. Euh, je vais pas le décrocher. Il est bien au chaud sur son petit, sur son petit pied mais voilà tu vois que c'est déjà un beau micro. Euh, c'est un micro… voilà. Neumann, c'est vraiment une marque emblématique. Moi, j'adore vraiment leur micro. Alors là, on est sur un micro euh, qui avoisine les 2000 euros. d'accord Donc là, on change de catégorie. Là, je te parle si tu es un chanteur avancé, si vraiment tu as envie de monter un studio chez toi. Moi, je, je viens d'enregistrer les derniers titres euh, de mon prochain EP sur ce micro-là. Là, on a vraiment de la grosse qualité. d'accord On s'y retrouve avec Neumann. Il y a vraiment un grain de voix qui est hyper intéressant. Alors, je te mets un… Sur mon ordinateur, là, je te l'affiche en gros plan. Donc toi, le TLM 49, donc voilà, comme ils disent, euh, le son euh, des années 50 euh, à tube euh, classique recréé à travers, euh, à travers ce micro, euh, c'est le même design de capsule des fameux U47 et des M49. Donc là, euh, M49, c'est des micros à plus de 5-6 000 euros. Et ils ont réintégré une partie de cette de cette technologie dans le TLM 49. donc pour moi, vraiment, il n'y a rien à dire sur ce micro, super micro. Alors, dans les précautions que je pourrais te donner il va te falloir un bon pied de micro. d'accord. Si tu enregistres, il te faut un pied de micro qui est solide parce que ce micro-là ne va pas supporter euh, les vibrations et de tanguer de droite à gauche, comme je vois des fois sur des pieds de micro un petit peu euh, farfelus. Euh, deuxième chose, c'est que si ta pièce n'est pas traitée, d'accord, si ta pièce, il y a plein de résonances, des réverbérations, etc., euh, ça va être très compliqué d'enregistrer avec ce micro. Pour ce micro, il te faut vraiment... Pas de bruit de fond dans la pièce, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, il ne faut pas qu'on entende des portes des voisins qui clatent au-dessus. D'accord? Si tu habites en appartement et que tu ne peux pas avoir un environnement extra calme, ça ne sert à rien d'investir dans ce type de micro parce que. Bah, tu, tu vas tout entendre en fait. Hein. Tu vas entendre les gens au troisième étage qui, qui ferment la porte du frigo. C'est un micro qui est extrêmement sensible. Maintenant, l'intérêt, c'est que quand on chante euh, devant ce genre de micro, eh bien, on capte vraiment toute ta voix, toutes les fréquences de ta voix. Hein, ce qui se passe, c'est que les, les micros, si tu veux, ils ont certaines colorations qui viennent du fait que, c'est un petit défaut en fait des micros, les micros ne captent pas en réalité toutes les fréquences du son de ta voix. Si bien qu'il y a certains micros qui vont mettre en valeur ta voix parce qu'ils captent les bonnes fréquences de ta voix et d'autres parce qu'ils justement ils ne captent pas ces fréquences-là ou parce qu'ils amplifient les mauvaises harmoniques de ta voix, ben vont te donner un son qui n'est pas très élogieux. Donc je t'invite moi si tu le peux, c'est à tester les micros. D'accord. Alors pour les micros de studio. Pour un 58 comme je te le présentais tout à l'heure, là pour chanter, euh, là c'est un micro de référence, il y en a partout, t'embêtes pas, d'accord Tu peux l'acheter les yeux fermés. Maintenant pour ce genre de micro qui vaut plusieurs milliers d'euros... Euh ça vaut le coup peut-être de faire un test, d'accord, de tester ta voix, donc tout l'intérêt aussi de pouvoir te rendre dans un magasin de musique, le distributeur du coin qui va pouvoir te conseiller et peut-être même te faire essayer le micro. Haute précaution, moi je veux dire que c'est un micro que je ne prête pas, ce micro reste toujours avec moi et j'en suis le seul utilisateur. Voilà, Les autres micros, je les prête sans souci, mon S électronique, je l'ai déjà prêté à plusieurs reprises pour des enregistrements d'albums. Mais celui-ci, il reste avec moi. Voilà, pour les micros, on va poursuivre notre petit tour de matériel. Alors, pour poursuivre dans cette liste de matériel, on va maintenant passer aux cartes-son. C'est de plus en plus courant quand on chante de euh, potentiellement vouloir s'enregistrer à la maison. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se lancer dans une grande carrière, euh, enregistrer euh, trois disques d'or. Mais pour moi, il y a un fort intérêt à pouvoir enregistrer sa voix Sérieusement, avec un micro, une petite carte son, parce que tu vas vraiment pouvoir progresser. Ça va t'inciter à être de plus en plus précis, d'accord, dans ton chant. Euh, quand tu t'enregistres, que tu réécoutes, tu fais Ah, ouais, là, ce n'était pas très juste. Ah, ouais, là, euh, je, je bafouille un petit peu. Alors que quand tu chantes comme ça euh, euh, à l'emporte-piège, je dirais, euh, bah, tu n'as pas ce, ce niveau, ce niveau d'écoute et de retour. Donc, moi, je t'invite euh, si voilà, si c'est vraiment un plaisir pour toi de travailler ta voix, même si tu n'as pas envie de faire une carrière, d'investir tout de même dans une petite carte son, sachant qu'il y a vraiment aujourd'hui du matériel qui est très facile d'accès. On va euh, commencer tout de suite avec euh, un modèle que je conseille à tous mes élèves, parce que c'est un modèle qui vaut 100 et quelques euros, 110, 120 euros, en fonction des sites. Euh, c'est euh, du fabricant Focusrite, et c'est la petite Scarlett Solo. Alors, j'en ai pas là sur moi, euh, je vais te la montrer à l'écran. Donc voilà, cette euh, Scarlett Solo se présente comme ça, donc tu vois, elle a un beau... Euh, un beau revêtement rouge, métallique. Donc là, on est quand même sur quelque chose de solide, d'accord On n'est pas sur un truc en plastique, enfin, tout qui ne serait pas solide. Ça inspire confiance quand on manipule ça. Ce que tu vas voir en fait en façade sur cette carte son, c'est tu vois ici à gauche, là, on a une entrée XLR. Donc ça, ça va être pour brancher ton micro. Euh, donc ton micro-champ. Et tu vois ici qu'il y a un petit bouton 48 volts. Et ça, c'est justement la fameuse alimentation fantôme dont tu peux avoir besoin si tu utilises des micros euh, bah, comme euh, type Neumann KMS 105 ou euh, le gros 49 qu'il y a derrière qui requiert du coup une alimentation fantôme et bien cette carte son même si elle est dans les, euh, dans les entrées de gamme elle a ce commutateur donc ça c'est très intéressant ici tu vas pouvoir régler le gain donc en fonction du, du volume euh, du, du volume sonore que toi tu dégages quand tu chantes tu vas pouvoir ici corriger le gain Et ce qui est très intéressant c'est qu'on a ici une deuxième entrée toi qui es marqué instrument. Et donc sur cette deuxième entrée, tu vas pouvoir brancher une guitare, un clavier, un synthétiseur, un autre instrument qui, bah, si jamais tu as un copain qui passe par là, tiens, il joue de la basse, je peux te faire une petite ligne de basse pour t'enregistrer ça dans ton ordi, euh, une prise de guitare, tac, tu branches directement prise de jack dans la carte son et tu peux déjà enregistrer deux instruments en même temps. Donc ça c'est plutôt sympa sur ce genre de modèle. Entrée de gamme d'avoir deux entrées. C'est aussi pour ça que je t'ai sélectionné cette, cette carte son. On a ici le euh, gros bouton là, de monitor, donc ça c'est ce que tu vas entendre dans tes oreilles. Et on a ici euh, la prise casque en Jack 635, donc sur laquelle tu vas pouvoir brancher euh, un casque pro, d'accord, avec la grosse prise Jack. On a la mini Jack et la grosse Jack, donc c'est la 635 que tu vas pouvoir brancher ici. On a un petit bouton ici qui s'appelle Direct Monitor alors qui est hyper intéressant parce que tu sais, quand tu branches les instruments, donc la carte son, son but c'est de numériser en fait euh, ce que tu joues, ce que tu envoies dedans, donc le son de ton micro, ta guitare et ensuite de le transférer en USB vers l'ordinateur. Mais ce qui se passe, c'est que le temps que ça aille à l'ordinateur, que ça passe dans ton logiciel, que ça, reparte, que ça reparte, etc., tu peux avoir un mini temps de latence. Et, euh, et bien cette carte son le prend en compte puisque tu as ici un bouton direct monitor qui va te permettre d'entendre dans le casque directement ce qui est branché ici sans que ça passe par l'ordinateur. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Encore une fois, toutes les cartes son ne l'ont pas. Normalement, c'est des cartes son haut de gamme qui ont ça. Et là, cette Focusrite qui vaut 110-120 euros, elle a ce bouton-là. Donc vraiment, pour moi, c'est la petite, la petite perle rare. Alors, on va aller voir euh, ce, qui se passe, euh, ce qui se passe derrière. Voilà, la, donc ici, à la sortie, donc ici, tu as ta prise donc, en USB-C qui part de l'autre côté en USB. Donc ça, on est vraiment hyper standard, hein, c'est-à-dire que euh, n'importe quel ordinateur peut euh, du coup accueillir un port USB, hein, ça, ça fonctionne bien. Euh, et on a ici donc les deux sorties. Line, line output. Donc ça, ça va te permettre de quoi ça, ça va te permettre de te brancher sur des enceintes de monitoring. D'accord, si tu as des petites enceintes euh, pour ton studio, des enceintes pour écouter la musique, des enceintes amplifiées, tu vas pouvoir les brancher directement là à l'arrière de ta carte son. Et ça, du coup, eh ben, ça va te permettre euh, ben, d'avoir des bonnes écoutes quand tu vas réécouter ce que tu viens d'enregistrer. Donc voilà pour la première carte son dont je voulais te parler. Vraiment, c'est euh, ultra entrée de gamme, il y a tout ce qu'il faut dans cette carte son, donc là tu peux vraiment l'acheter les yeux fermés. Encore une fois, je te mettrai les liens à la fin de cette vidéo dans une fiche synthèse que tu pourras télécharger. Avant de passer à une deuxième carte son, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube D'accord, si ça te plaît d'avoir ce genre de contenu. Abonne-toi, active la petite cloche de notification, comme ça bah, tu seras prévenu euh, à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes ce type de vidéo sur le matériel, auquel cas peut-être qu'on pourra t'en faire plus euh, en 2023. Et puis, n'hésite pas également à partager cette vidéo à tes amis s'ils si sont justement en recherche peut-être de cadeaux à t'offrir. Alors, on va passer à une deuxième carte son qui est euh, du fabricant Universal Audio. Et euh, je parle de la Volt 476, donc euh, ce modèle de carte son, je l'adore, franchement en euh, modèle comme ça euh, portatif, euh, j'ai une autre grosse carte son au studio mais ce modèle-là, il me suit partout, il me suit partout euh, parce qu'il a énormément de, de qualité. Déjà euh, on a un boîtier euh, métallique qui est ultra robuste. Enfin là tu la tiens, ça pèse vraiment son poids, tu sens que c'est du bon matériel. Euh, Universal Audio, c'est vraiment une marque, euh, c'est une grosse marque, d'accord C'est une marque professionnelle qui équipe tous les, tous les studios. Euh, on a un petit design qui est vachement sympa avec ici les flancs qui sont en bois. Là, ça donne un petit côté vintage très sympa. Et on a beaucoup d'options sur cette carte-son. Alors, cette carte-son, je vais te montrer sur le site qui existe en, en différents modèles. Alors, regarde. Là, on est sur le site du fabricant. Tu vois qu'il existe différentes tailles, en fait, de carte-son. Donc, on a la 176. La 276 et la 476. Celle que je te présente là aujourd'hui, que je possède, c'est la 476. Parce qu'elle a pas mal d'applications. Mais on a, on a les, les modèles précédents, fonctionnent bien. En fait, c'est tout simplement qu'on va avoir un petit peu moins de choses. Alors, le modèle 176, c'est un modèle qui possède une seule entrée. D'accord On n'a qu'une seule entrée ici. Ça serait un petit peu dommage si tu montes sur ce niveau de gamme là d'avoir qu'une seule entrée. Moi, je privilégie toujours d'avoir au moins deux entrées parce que comme ça voilà. Si on est deux, un duo, deux chanteuses, deux chanteurs, hop, tu branches deux micros, tu peux t'enregistrer. Euh, si tu as quelqu'un un copain qui passe avec une guitare, tac, tu le branches, toi tu chantes en même temps, vous pouvez vous enregistrer les deux en même temps. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ce qui va varier donc c'est le nombre d'entrées et euh, sur le modèle 476, ça va être euh, les sorties. Alors je vais te décrire un petit peu ce qu'il y a sur ce, sur ce modèle. En entrée, donc on retrouve ici euh, les réglages de gains. Hein, donc ça, c'est la même chose que chez FocusRite, on retrouve ça partout. Des boutons euh, qui ont une belle prise en main comme ça et qui sont au-dessus. Euh, là où sur les autres cartes sont, les réglages sont ici en façade. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir les réglages au-dessus. Et puis euh, on a ici euh, deux boutons compresseur et Vinted. Donc ça, ça te permet quoi Ça te permet de bénéficier des qualités euh, des compresseurs euh, numériques de, de Universal Audio qui font des très très bons euh, compresseurs, des, des compresseurs de référence. Et là en fait, tu as un mode d'accès rapide avec ce bouton et tu vas pouvoir choisir un niveau de compression pour la voix, pour euh, la guitare, un modèle de compression avec un départ beaucoup plus rapide ou bien off, c'est si tu veux mettre zéro compression. Donc ça, ce qui est génial, c'est plutôt que d'aller fouiller dans ton ordinateur un plugin, un machin, ou de racheter un compresseur en plus, ce qui va te faire un budget, tu as ici un bouton d'accès rapide, tac, tu cliques et directement, ça t'active un compresseur dès la prise. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et ensuite, on a un mode vintage qui va t'activer la fameuse chaleur, tu sais, des, des, des amplis à lampe, des préamplis à lampe. Et ça, ça va vraiment rajouter énormément de chaleur sur tes sur tes prises de son. Donc moi j'adore, j'adore cette, cette carte son. On voit ici qu'on a euh, des fonctions avancées de monitor. Ça veut dire que je peux sélectionner en fait euh, ce que j'écoute. Est-ce que j'écoute la voix 1, 2, 3 ou 4 ou est-ce que j'écoute toutes les voix. Ça, c'est hyper intéressant parce que si jamais dans ton logiciel, si tu utilises un logiciel de MAO, tu envoies justement des instruments sur différents canaux séparément, tu vas pouvoir ici les activer en écoute. Par à l'arrière, on voit qu'il y a beaucoup plus de prises. Il y a beaucoup plus de prises prise que sur le modèle Focusrite. Beaucoup plus de sorties. Et en fait, dans les sorties, euh, donc tu vas avoir 4 euh, sorties lignes en plus des sorties moniteurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une sortie gauche-droite moniteur que tu vas aller pouvoir brancher sur tes enceintes. Ça, c'est très bien. Mais tu as ensuite 4 sorties additionnelles que tu pourrais envoyer sur des circuits de recours, de retour, de musiciens par exemple si tu joues avec des musiciens, tu peux envoyer ça euh, sur une Sono pareil en en patchant du coup euh, différemment tes quatre sorties. Donc ça c'est vraiment super intéressant et tu retrouves aussi sur la façade arrière euh, deux autres entrées additionnelles. Donc en fait le modèle 476, il y a quatre entrées, OK Quatre entrées simultanées, le modèle 276, eh bien, ce sont deux entrées simultanées. Voilà ce que je peux te dire euh, pour ce modèle-là. Euh, une dernière chose, c'est qu'on a des vrais ports MIDI, les amis. On en a marre des adaptateurs, d'adaptateurs, d'adaptateurs. Là, ils sont bien gentils avec leurs adaptateurs USB MIDI, mais c'est ultra chiant. Si tu bosses avec des claviers vintage ou avec des modules de son vintage, tu veux des prises MIDI DIN, eh bien Universal Audio, sur cette carte son dernière génération, t'as mis ici des prises DIN. In et out. Merci les amis d'avoir mis ça sur cette carte son. Bon, tu l'as compris. Alors, je ne touche rien du tout, d'accord, à te parler de cette carte son, mais je l'adore. C'est du matériel que j'utilise au quotidien. Elle ne me quitte jamais. C'est en plus hyper compact. Et on s'en sert en répétition. Je m'en sers pour enregistrer, pour faire mes maquettes, même sur des prises définitives. Donc voilà, il y a une grosse qualité sur cette carte son. Euh, tu peux y aller les yeux fermés. On va poursuivre sur une autre catégorie de matériel. Alors, je te parlais de carte son, je te parlais de prise casque avec un jack 635, on en arrive donc au casque. Alors, moi, il y a un casque que je vais te conseiller qui est un casque de la marque Bayer Dynamics qui est le DT770 Pro. Alors, pourquoi je te conseille ce casque Parce qu'il a énormément d'avantages. Donc, c'est un casque qui est fermé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toi, quand tu chantes dans un micro, le micro va capter le son de ta voix, mais il va aussi capter tout ce qui se passe autour. Si tu as un casque qui est ouvert ou semi-ouvert, la musique en fait qui va passer dans ton casque, eh bien, le micro il va l'entendre aussi. Dans le jargon, on dit que le son repisse dans le micro et ça, ça va te faire des enregistrements qui ne seront absolument pas pro. Donc, si tu veux faire des enregistrements pro, il faut absolument que tu aies un casque fermé. Donc, le DT770 est un casque fermé. Ça va te permettre aussi de bien t'isoler de l'extérieur pour bien rester concentré euh, sur ce que tu es en train de faire. Alors je vais te montrer à l'écran, j'ai pas le mien là sur moi, je vais te montrer à l'écran à quoi il ressemble. Donc là tu vois que c'est un casque qui est assez gros. Alors c'est un casque qui est assez lourd, Ça, ça peut décontenancer les personnes au départ. On a ici un serre-tête qui est réglable hein, en fonction de la taille de ta tête. Euh, on est là euh, sur un, un, un serre-tête qui est métallique. Okay ce n'est pas un truc en plastique. Donc là, c'est vraiment du durable. Moi, je sais que le, ce modèle-là, je l'ai depuis plus de 10 ans. Et il fonctionne toujours. C'est donc un modèle à fil. Hein. En studio, on va proscrire les modèles sans fil, Bluetooth, Wi-Fi ou je ne sais quoi. On travaille bien avec des fils en studio. Et tu vois ici qu'on a des mousses, alors qui sont vraiment très confortables. On parle de casques circu auriculaire, Ça veut dire quoi C'est des casques qui englobent toutes tes oreilles. Ce ne pas des casques qui vont se mettre à moitié sur les oreilles. Il va vraiment se mettre tout autour. Et euh, les mousses sont interchangeables, donc si tes mousses se fatiguent, si elles suent, si elles se salissent, sache que tu peux racheter l'unité euh, bah, des mousses que tu vas pouvoir changer donc ça c'est vraiment pas mal aussi euh, contre l'obsolescence parce que pourquoi devoir se séparer d'un excellent casque très robuste juste parce que les mousses sont usées ou usagées ou commencent à se désagréger ça peut arriver moi c'est arrivé au bout de 5 de ans voilà les mousses commençaient à être plus très plus très nettes et j'ai dû les changer mais voilà c'est vraiment super cool qu'il y ait du suivi dans les pièces et qu'on puisse ben, juste voilà, changer la pièce d'usure tout en gardant le casque. Donc voilà, je te conseille qu'un seul casque. C'est un casque qui sur le marché, euh, tu vas le trouver ça autour des 140 euros. Donc c'est euh, un investissement, il est vrai. Mais si tu investis dans un bon micro, si tu veux avoir des bonnes écoutes au casque en étant isolé de l'extérieur, si tu veux pouvoir faire des bonnes prises de son, moi je te conseille vraiment ce casque. Pour moi, c'est la référence. Il n'y a pas photo. Passons maintenant à une dernière catégorie de matériel. Alors Encore une fois, hein, tout le matériel dont je te parle, je t'ai fait une fiche de synthèse que tu vas pouvoir télécharger directement à la fin de cette vidéo. Je ne voulais pas terminer cette liste sans te parler d'un ampli, un de mes amplis préférés. Alors cet ampli répond à quel besoin Si tu veux chanter chez toi à la maison justement avec un micro mais que tu n'as pas envie d'investir dans une sono qui fait 5000 watts, tes voisins t'en remercieront. Si tu veux potentiellement peut-être faire quelques répétitions avec des copains comme ça de temps en temps, même si ça reste à un niveau euh, loisir. Et si tu veux, pourquoi pas peut-être faire comme ça tes premiers concerts dans la rue, dans un bar euh, ou simplement pour ta famille, alors cet ampli euh, va vraiment répondre à, son, à ton besoin. C'est une marque italienne. La marque s'appelle Acus. Je, le... Je vais te le montrer ici. Hop là c'est un petit peu lourd, on te fera un gros plan. Mais toi, regarde, cet ampli est magnifique, tout de bois vêtu. Il a une poignée ici qui est hyper solide et euh, des réglages. Je vais te présenter ça. Euh, attends, je vais le reposer parce que c'est un petit peu lourd, voilà. Alors déjà, cet ampli, il est hyper robuste. d'accord Là, il y a une belle caisse en bois. Euh, il y a une grille qui protège vraiment très efficacement euh, les haut-parleurs. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul HP. d'accord Beaucoup de ces amplis-là portatifs, ils n'ont qu'un seul HP, une grosse membrane qui fait à peu près tout. Là, on a euh, un caisson de basse, d'accord, on a, euh, on a un, un HP de basse, on a un Twitter, on a un HP pour les aigus et on a une troisième voix pour les médiums. Donc, on est vraiment là sur un ampli qui est très qualitatif, d'un point de vue sonore. En termes de rendement, ces amplis-là sont formidables. Le truc est tout petit, d'accord, et ça a une patate d'enfer. Donc tu peux très largement euh, faire un concert. Moi, j'ai une élève voilà, qui fait des concerts dans des restaurants, elle fait des animations dans un restaurant, elle fait tout avec ça, c'est fabuleux, d'accord euh, tu as différentes entrées sur cet ampli. Tu vas pouvoir rentrer euh, ton micro-champ. Si tu as un ami guitariste ou que toi-même tu t'accompagnes, tu vas pouvoir brancher ta guitare. Si tu joues du clavier, tu vas pouvoir brancher ton clavier. Et si tu as un ordinateur avec des bandes-son ou simplement ton téléphone qui envoie des bandes karaoké, tu vas aussi pouvoir le brancher sur cet ampli. Donc ça C'est quand même en termes de connectivité hyper intéressant d'utiliser ce genre de matériel. Ensuite, il euh, y a des réglages quand même assez sympas. C'est-à-dire que... Euh, c'est pas une sono complète mais tu vas quand même avoir des équalisations. Donc tu vas pouvoir régler euh, les aigus, les médiums, donc tu vas pouvoir corriger un petit peu le son toi en fonction de ta voix pour que le son soit plus qualitatif quand tu chantes. Euh, une autre chose c'est que euh, tu as un effet, c'est-à-dire que tu as un petit euh, départ de reverb. Donc là pareil, pas besoin d'investir dans une reverb séparée, tu as déjà une reverb qui est intégrée à cet ampli. Et ben ça c'est super intéressant parce que tu vas pouvoir. Euh, tu vas pouvoir euh, euh, embellir en fait ta voix grâce à cet effet de réverbération. Enfin pour terminer, c'est un ampli qui est évolutif puisqu'il a derrière une sortie d'I. Une sortie d'I c'est quoi C'est une sortie que tu vas pouvoir brancher directement dans une plus grosse sono. Donc ça veut dire que tu peux très bien, toi, euh, si tu t'amuses chez toi, voilà simplement tu as cet ampli là. Euh, et si un jour tu chantes, tu es invité sur une plus grosse scène, tu peux très bien brancher cet ampli là directement sur une plus grosse sono qui renverra en fait le son pour tout le monde. Mais toi, tu resteras toujours avec ton son en retour de cet ampli. C'est un ampli qui est chaînable aussi avec d'autres amplis, donc de manière à pouvoir faire de la stéréo. Si vous êtes deux amis qui avaient ces amplis-là, vous allez pouvoir les brancher ensemble. Bref, tu as compris, il y a beaucoup de qualité à cet ampli. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de prendre la housse. Tu vois, regarde, là, il y a une housse qui est très solide, très robuste, euh, alors qui n'est pas livré avec. En général, c'est une option d'accord qu'il faut rajouter. Par contre, la housse, elle est très solide, elle épouse vraiment parfaitement. Euh, les formes de cet ampli, et du coup, tu peux le porter en bandoulière, c'est hyper pratique. Le modèle que j'ai, c'est un modèle de 120 volts. Il existe aussi un modèle à batterie si tu veux, euh, si tu veux bah, chanter dans la rue. D'accord Donc, il y a des batteries, et du coup, tu n'as pas besoin de prise pour chanter. Ça, c'est assez euh, fabuleux. Donc, voilà. Euh cet ampli, moi j'utilise depuis de nombreuses années, d'accord Je ne te parle pas de matériel que je n'ai pas testé ou que je n'aurais pas euh, mis à l'épreuve pendant de longues années. Si je te parle de ce matériel, c'est parce que euh, pour moi, il est une très bonne alternative à d'autres amplis de marques plus prestigieuses, beaucoup plus connues, mais qui sont beaucoup plus chères, d'accord Cet ampli vaut, je crois, dans les... alors, en fonction du cours des, des composants électroniques, hein, 6 à 700 euros. Et il concurrente des amplis qui valent 1500 à 2000 euros, d'accord, de marques euh, plus renommées. Donc voilà, cette marque italienne est vraiment pour moi euh, très intéressante à utiliser et en plus, euh, avoue qu'il a une finition quand même assez sympa là avec, euh, avec euh, sa caisse en bois. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo de Noël dans laquelle je te partage plein d'idées de matériel pour t'équiper en 2023. Alors, si tu veux récupérer cette liste, je t'ai fait une fiche de synthèse, d'accord Je t'ai mis les références de tout le matériel que je t'ai présenté là et je t'ai mis les liens constructeurs, d'accord, pour accéder aux fiches techniques et aux tarifs de ces, de ces instruments. Si tu veux la récupérer, bah en fait, il suffit simplement que tu m'indiques à quelle adresse mail tu veux pouvoir la recevoir. Donc tu trouveras à la fin de cette vidéo un lien sur lequel cliquer pour renseigner ton adresse mail. Tu recevras immédiatement la fiche PDF à télécharger. Tu trouveras aussi un lien sous cette vidéo en fonction de la plateforme sur laquelle tu la visionnes et donc tu pourras récupérer gratuitement cette fiche de synthèse que je t'ai fait bien volontiers. N'hésite pas à te rendre aussi au magasin du coin, d'accord Il y a des magasins de musique, voilà, en fonction de la ville dans laquelle tu habites. Tu trouveras de bons conseils auprès des vendeurs. Euh, on pense souvent que c'est moins cher sur Internet, mais ce n'est pas vrai, d'accord euh, Les vendeurs ont aussi euh, des bons tarifs, alors sauf s'il y a des promotions spéciales. Mais tu trouveras euh, des conseils en magasin, tu trouveras aussi la possibilité souvent de pouvoir tester. D'accord, Et ça, c'est assez intéressant. Là, on parle d'audio. Le matériel que je te présente là, en termes de solidité, de robustesse, de fiabilité, tu peux y aller les yeux fermés. Mais après, il y a des histoires de goût, voilà. des fois au niveau du rendu sonore. Et ça, ça peut être intéressant d'écouter. Voilà, je te souhaite encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année. Euh, je te donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao